Vendredi 22h30. Carte blanche Grossman. Le festival Grossman, ambassadeur de la Slovénie, nous rend visite. Et ça, c'est cool. Ce digne membre de l'European Fantastic Film Festivals Federation, comme con m'étrange, nous offre une vision assez étendue de leur production nationale. Elles s'aventurent audacieusement dans tous les genres contes étonnants, fables absurdes, récréations gore, aventures vampiriques et études expertes des mœurs sexuelles des zombies. Les réalisateurs de courts-métrages slovènes ne manquent pas d'audace. Leur enthousiasme sud-européen ne se partage cependant pas avec les tout petits bambins.